Star Wars, Le Seigneur des Anneaux, ouais, c'est bien, c'est sûr. Mais est-ce que seules les musiques de films valent le coup Réfléchissez bien à qu ce que vous entendez systématiquement avant tous les films que vous voyez. Quelle musique vous rentre dans la tête quand vous posez vos petites vestes dans le siège confortable du cinéma Quels morceaux sont tellement ignorés qu'on ne connaît même pas leur compositeur Intéressez-vous aux choses qui passent inaperçues, mais que vous connaissez tous. Moi, Internet, je vous offre cette vidéo. Amusez-vous bien, mes petits lapins. Bonjour dans cet épisode de Partoche, on va essayer de trouver des trucs à dire sur les musiques de certains jingles connus de tout le monde, diffusés avant les films au cinéma. Par exemple, en premier lieu, on connaît tous le célèbre logo THX. THX LTD est une société fondée en 1983 par Georges Luc. Non mais TG, on s'en fout. THX est aussi une société d'ingénierie et d'assurance qualité des systèmes de restitution de l'image et du son. Bon, en gros, c'est une société de certification du système audiovisuel des salles de ciné et des films. En gros, un film marqué du jingle qu'on va décortiquer a un bon son de ouf, c'est le concept. Alors il y a plus Plusieurs jingles avec des musiques un peu différentes à chaque fois, mais le concept de base est complètement toujours le même. La musique est jouée par divers sons de synthé proches des sons de cordes frottées des orchestres symphoniques et il y a beaucoup de sons, des sons bien fat. Une bonne façon de dire aux spectateurs THX, la société qui envoie du gros son. Et je le rappelle, c'est le concept. Le procédé est assez intelligent. Le morceau commence avec un cluster, donc un agrégat de notes dissonantes qui évolue par effet de glissando. Certaines notes vont se déplacer vers le grave tandis que d'autres vont se déplacer vers l'aigu. C'est un effet qui peut être possible avec un vrai orchestre, mais dans une moindre mesure. Ici, les sons sont synthétiques, donc on a une tessiture, c'est-à-dire l'étendue de jeu d'un instrument, hyper large. On peut commencer du registre infrabasse pour aller jusqu'au registre suraigu. Tout ça pour déboucher sur un accord consonant, un accord parfait majeur, donc brillant. Et évidemment, cet accord apparaît dès le moment où le nom THX est bien visible à l'écran. Lorsqu'on entend cet accord, qui est dissonant parce que les notes qu'il compose sont très proches les unes des autres, et qui produit donc une tension musicale, l'oreille attend une résolution qui est celle-là. Un accord parfait, un espacement satisfaisant entre les notes qui composent l'accord. Mais sur la musique de THX, c'est pire qu'un accord un peu dissonant qu'on a. C'est un agrégat dont plein de notes proches les unes des autres. Cette dissonance est résolue d'une façon progressive grâce au glissando. Petit à petit, on s'approche de la résolution et quand on y est, l'oreille est satisfaite. Rien de mieux pour marquer les esprits, c'est comme les happy endings dans les films. Le spectateur est satisfait et du coup il sera plus enclin à apprécier le film. Mais ici c'est fait sans cliché et ça c'est cool. En plus de ça, pour donner cet effet particulier caractéristique, il est plus que probable que la musique ait été enregistrée à l'envers, puis a été renversée. On a commencé par jouer l'accord consonant, puis on a fait nos petits glissando et ensuite on a inversé la piste. Allez, on passe à un truc d'un peu plus standard on va dire. Le jingle d'Universal. Bon alors déjà Universal, c'est une grosse boîte de production cinématographique. Leur logo, c'est un truc bien bolsy du coup, c'est la planète Terre. Et la musique qu'on entend, eh ben, elle est très progressive et elle suit complètement l'image. Ça commence sur une ligne de corps soutenue par des violons dans l'aigu qui jouent des notes scintillantes. Ça crée une nappe un peu mystérieuse. On découvre petit à petit l'image de la planète qui est au début dans l'ombre et en plan rapproché donc on voit pas grand chose. De plus la caméra survole la Terre avec une vitesse importante qui nous permet pas de cerner tous les détails de la surface. Rapidement la caméra s'éloigne et la planète sort de l'ombre tandis que la musique gagne en assurance. On appelle ça un crescendo d'orchestre. Chaque instrument ne joue pas de plus en plus fort mais vu qu'on a de plus en plus d'instruments et bah le rendu global de la pièce est de plus en plus fort. A la fin la Terre est entièrement visible et le nom Universal s'affiche en grand. Et alors là la musique pose tout ce qu'il faut pour donner l'effet de grandeur attendu, et c'est amené par cet enchaînement harmonique classique. On débouche sur notre belle tonique éclatante qui est un mi bémol, et en plus cet accord devient majeur alors que d'après la mélodie, notre morceau est en mineur. On remarque aussi que c'est peut-être qu'une musique de 25 secondes, mais quand même, c'est une musique thématique. Et oui, on a ce petit motif qui est constitué des degrés piliers de la gamme, le premier et le cinquième degré. Donc ouais, non, franchement, c'est stylé. Maintenant, on passe à un autre jingle, UGC. Bon, UGC, c'est l'Union Générale Cinématographique. Je suis sûr que beaucoup le savaient pas, moi non plus d'ailleurs. Donc en gros, ils font des cinémas. Alors la musique du logo UGC a évolué et c'est normal. Avant, on avait ce truc. mais on va s'attarder sur celui qu'on voit de nos jours, en 2015, pas en 2000, ni en 1987. TG. Ici on a quelque chose de différent, le sous titre du GC insiste sur l'émotion transmise au cinéma, et la musique soutient ce propos. Déjà le mode est mineur, bon ok la base, mais l'instrumentation aussi joue son rôle. Elle se compose de piano, de harpe et de cordes principalement, parfait pour exprimer quelque chose d'émouvant. Le piano exécute trois fois la même phrase, mais dans le jingle actuel on se lasse pas parce que les cordes vont apporter un accompagnement différent à chaque fois. Le fait que la dernière note de la mélodie n'est pas la tonique mais la dominante est aussi intéressant. Retomber sur la tonique signifierait qu'on retombe sur nos pieds et que le morceau est bien fini, mais ici c'est la dominante qu'on a, la note centrale de la gamme, placée une quinte au dessus de la tonique et qui tend à retrouver cette tonique. On ressent donc partiellement l'effet d'inachevé comme si le morceau pouvait continuer, une manière de signifier la suite de l'émotion sera apportée par votre film. On s'approche de la fin et on va terminer en beauté avec le célèbre jingle de la 20th Century Fox. Putain mais à chaque fois que je vois ce logo, j'ai l'impression que je vais mater un Star Wars quoi. Pour vous dire, cette musique c'est la première traque dans tous les CD de la B.O. des films. La tonalité est majeure, ce qui combiné à l'orchestration puissante et au rythme offre quelque chose de majestueux et grandiose. Le morceau est presque exclusivement joué par les cuivres et il joue fort. La caisse claire de l'introduction et surtout les accords larges des trompettes, trombones et tubas sur ce rythme rappellent les peplums, l'annonce des coureurs dans le cirque ou ou alors la sonnerie des combats. La Fox se sert des origines du grand spectacle au cinéma pour placer son identité dans l'esprit des spectateurs. Et ben voilà, terminé Bon, eh, hey, c'était plutôt original comme épisode. Et bah ben moi en tout cas, ça m'a plu. Alors oui, j'aurais pu parler d'autres trucs, je sais, mais bon, eh, hey, c'est déjà pas mal. Si t'as aimé, n'oublie pas de me l'écrire en commentaire sur ce bon dimanche